Ça record là, j'ai aucune idée de ce que là ça record. Mais salut à tous les amigos! Alors aujourd'hui, ça fait officiellement deux jours que j'ai tourné le premier épisode de cette série. Enfin, ouais, je pense que ce une série, c'est la ruche, c'est quand même l'un des trucs les plus longs à faire. Et euh, certains remarquer remarqué, je... vous avez 4 secondes pour euh, remarquer qu'est-ce qui a changé depuis la dernière. Effectivement, oui, j'ai là le Supreme Star Amulet. Alors j'en ai acheté qu'une seule depuis, depuis bah, deux jours et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu le passif Sparking Stars qui est un, un très bon passif pour euh, les ruches rouges et je, mais par contre euh, j'avais pas de bonus j'avais tout le passif regardez là, là j'ai du white pollen du blue pollen et 19% de pollen de base euh, mais j'ai pas de truc de ruche mais euh, j'ai décidé de le garder pour le moment parce que euh, déjà parce que pour le moment j'ai cette quête qui va me donner mon dernier spirit pétal, le troisième qui me permet d'avoir le pétal Belt, parce que là j'ai encore euh, le bonus euh, truc et du coup, voilà, et du coup, là, comme j'ai dit, je veux pas acheter l'amulette. Donc, je vais tout dépenser en Royal Jelly. Donc, c'est parti, on va utiliser 10 milliards. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai plus de thunes. Euh, c'est normal, parce que là, dans le dernier épisode, il y a à peine deux jours, j'avais 40 milliards. Normalement, j'avais utilisé du coup, 10 milliards pour l'amulette suprême, mais j'en ai acheté qu'une, comme je vous l'ai dit. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai utilisé euh, beaucoup de thunes en friandise, donc en frites. Et ça m'a permis d'avoir des abeilles level 13 Parce que je compte aussi passer ma ruche level 13 Regardez, toutes mes mythiques, toutes mes events et toutes mes légendaires giftées sont level 13 Ah non, attends, j'ai oublié une... Bah j'ai oublié une event J'ai oublié la Crimson, c'est pas grave Je la, je la level après quand je... quand je vais continuer ma ruche Parce que j'aimerais bien être level 13 vu que là, si tu vois c'est Bismos Il faut tuer les Les snowbières de trucs Ah, c'est une yes Je suis en break voilà, je lui dis. Non, ouais, parce que si, si jamais il commence à, me, à vouloir parler avec moi pendant 5 minutes, pendant 50 minutes, c'est chaud. Moi, je, je suis en règle, là, donc euh, voilà. Donc, je vais sûrement parler avec lui pendant 5 minutes, mais après, c'est mort. Bon. Et du coup, voilà, on va utiliser les Royal Jelly. Donc, euh, je vais le mettre là. Et du coup, les Royal Jelly, voilà. Donc, euh. Attends, faut que je aille. Donc, ici. Voilà. Oh, les messages épinglés. Oubliez pas hein, le... donc là ma vidéo d'ailleurs elle sert dans une heure, je suis trop contente Ouais la vidéo épisode 1 oh, elle fait mal elle sert dans une heure. du coup j'ai ressorti d'arrêté euh, maman euh... Je pense que suis sur ce soit qu'il est en état, j'aime jamais, je vais dire On c'était déjà fait Ok, du coup Entre temps j'ai eu un pain con, et ça j'avais déjà le paper ongen Du coup je vais les donner, temps, je... il faut que je vérifie encore une fois Du coup, deux musiques de musique. Euh, ok, des musique, ouais. Donc, euh. 3 carpenters. Donc deux carpenters dictés et une normale. C'est pas grave hein, c'est on, on fou. Euh... Ok, aussi une chai. Une chai. Juste. Ah j'en ai pas je crois. Attends. Okay. Non non j'ai pas de shiny, bah je vais tenter d'en avoir une. Alors pas en retirer gifté, ça c'est mort. Non non parce que sinon je vais prendre 4 ronds, je vais dépenser tellement pour l'avoir. Hop, et je retire, retire, retire, Vous savez quoi, je vais tout faire en... Comme ça. Du coup, je vais changer... Est-ce que j'ai besoin de fire ou pas Parce que c'est le une... que je mets. Ouais j'en avais besoin d'une. Bah je vais changer une abeille Google. Euh, enfin, non non... Du coup, J'en ai pas besoin, je m'en balais. Du coup, comme enfin, je l'ai dit, il me faut une salle. Shibi, Shibi, Shibi, Shibi, Shibi, Shibi... C'est bon, c'est bon, j'ai pas un Shibi, Shibi, Shibi, Shibi, Shibi... Ok, Shibi, Shibi, Shibi, Shibi, Shibi, Shibi, Mais wesh, j'ai... Ah J'ai rigolé Du coup, je vais changer mes BKibs. J'ai besoin de deux nouveaux BKibs dans mon Et d'ailleurs, ouais, du coup bah oui du coup, j'ai terminé les quêtes de la partie 1 pour Sinon, j'aurais pas le... J'aurais pas le gros truc, c'est normal. Attends déjà, il faut que j'aille dans mon, dans mon catalogue, non, non ça c'est le stupil. ouais dans mon case, et que je retire tout, sauf le papier gel parce que ça je sais déjà j'en ai bien. Troupe pas story Je vais garder un snow globe quand même hein. Sinon après je peux pas avoir de, de, de crée, un de trucs enfin si mais j'ai pas envie d'utiliser des trucs. De toute façon, après je pense pas que j'aurai beaucoup de place, bah voilà, j'ai y a 14 de place. Et donc je retire un business stop, je mets dans le case. Je vais voir aussi euh, d'autres trucs. Donc il me faut aussi. C'est chaud de voir, mais il me faut. Ah il me faut deux paper bah, en gel, bah c'est pas grave, j'en achète rien, mais. Au moins je sais qu'il m'en faut deux. Ça c'est quoi là Je sais qu'il y a un Ah il faut un, un toy drum Ok, donc c'est la sorte de basket. Ma mais c'est ça. Pas de case. Oh, je me trouve... oh, je faire. Je faire. Ok, donc il nous faut aussi uh, un candle. Que je mets sur une spicy d'accord Kendle Et ensuite, un dernier truc que j'ai, ça j'arrive pas à. Je... Non, je vois pas ce que c'est. Ça, c'est les arbres de Noël, mais ça coûte giga cher. Les points pour avoir de la chance en avoir. Et il faut pas faire un jet sauf que ça je pourrais en acheter un dans le Bikip shop mais c'est pas pour maintenant. Donc pour le moment c'est tout ce que je peux faire. Du coup, maintenant je reprends ma case. Et donc le business foc je sais que c'était sur le libre. Donc le toil drone fallait le mettre sur la spicy. Ah non non, sur la riley. Est-ce qu'il fallait mettre sur la spicy Et sur la spicy, il fallait mettre. L'electric candle, non, non C'était. Ouais, Electric Candle. Qui est juste là. Du coup, je mets l'électric tableau. Et voilà. Et celui-là, je vais le mettre là. Parce que je préfère qu'il soit là que là. Donc voilà. Et le paper angel gel aussi. C'était où le paper angel gel paper angel gel, c'est soit sur la photo. Soit sur la chai ben, Je vais le mettre sur la photo. C'est ma photo. Là, pour le moment, bah, il était déjà sur la photo. Là, Donc, pour le moment, j'ai une bonne petite euh, ruche. Bon, on maintenant faut tenter d'avoir des mythiques. Bon. On va voir qu'est-ce que je change. Hein Et du coup... Est-ce que j'ai besoin de Astie Non, je n'ai pas besoin de Astie. donc je vais changer une hasty Qui est juste là. Allez, oh, c'est parti, beau mythique. Ah, Ah, okay. Ok, je la fais parce que j'en ai besoin pour la quête euh, du coup de, de cette euh, magnifique euh... Euh, Spirit Beer. Du coup, je le fais. Mais lui dire. <rire> euh, ce sera coupé au montage, je pense. Hein, mais ouais, il y avait mon daron quoi. Mais voilà quoi, il y avait mon petit daron quoi. Ouais. Donc euh, voilà, je, je vais juste continuer la windy totalement normalement. Je me fais daronner, c'est pas grave, ce sera coupé au montage, mais quand même. Euh, bon allez, on continue totalement normalement. Il ne s'est rien passé. On va juste faire le petit spirit de, de rien du tout, de la windy. Là, ouais, la windy, pas le je dire. Je, Un petit accéléré là tout de suite avec une belle petite musique en arrière-plan comme d'hab. Hein. Et les amis là je vais demander à mon pote pour la quête du coup du truc euh, j'ai besoin de chair des tokens des délégués parce que je dois cher euh, 500 jelly de tokens du coup il va devoir me les ramasser 500 tu peux m'aider ça va être long je te paye un coup Voilà. J'ai que 2 sprouts. Il y a, vraiment tout à l'heure j'en avais 50 et là du coup ils vont être en mode oh il en a 50 oh, oh il va me payer euh, 10 sprouts non non je vais lui payer 10 fruits euh par contre, ouais, je vois quoi besoin de payer je fais gratuit ok allez yes bah nickel comme ça j'ai pas besoin de le payer ce gros rat non par contre en vrai je suis un petit rat. Je suis pas un gros rat tu vois. Genre je suis pas inox. Je vais avoir des ennuis. Non mais en vrai je suis pas comme inox T. Inox T, le rat. Il trouve un token par terre. Il trouve un token par terre. Il trouve une pièce de centime il la ramasse. Inox T, inox T, inox T. Il trouve une pièce de centime par terre, il la ramasse. Inox T, inox T, inox T. Inox T. Bon allez, euh, accélérer parce que ça va peut-être être long pour lui mais aussi pour vous. accélérer Alors mon pote a dit qu'il en avait un que et du coup il s'est mis euh, là. Et ça m'a fait penser, donc vous inquiétez pas on va recommencer le Royal jelly juste après. Mais, mais ça m'a fait penser que je pourrais buter. Et du coup là, ok j'ai le Baby Love. Vous allez dire que j'allais attendre Baby Love. C'est déjolé. J'aurais 350 PV. Il faut que je, le, que je me dépêche de le faire. Sinon je repars du champ à 100 000 PV. Ouais sinon après je repars du champ mais... On vient de dépêcher le père. Ouais, non non ok. En fait. ah, ça, je crois que je pas de Là, je vais l'amener à 100 000, puis je vais attendre des billets, puis je vais l'écuter. Comme ça, euh, pas comme ça. Donc là, il est à 25 000 PV, il est en train de se casser. Et donc là, j'attends pour avoir le babylock, puis je vais lancer un springer pour le tuer gigabit. Et puis, ce sera bon, et je vais avoir plus de loot, puis j'aurai des babylock. E vous comprenez en fait que c'est la technique. Moi, parce... oh, je suis vraiment en train d'expliquer ça là, je pense que tout le monde a compris. Comme un con, je suis en train de m'expliquer. Bon, en bref, il y a plus de loop luck. Est-ce que c'est bon pour vous Oui, c'est pas le cas. Mais allez Oh, oh, oh, oh, oh, oh. donnez-moi du baby love Oh yeah oh Donnez-moi du baby love Oh yeah, donnez-moi baby love Oh baby, yes, baby App Donnez-moi du baby love Baby, baby, ce cool daddy Devil of David, Devil of David, Attends, j'ai eu une bronze. Qui est fan de Après que j'envoie cette vidéo, elle complimente ma chemise J'ai eu en bronze. Attends, le mec c'est pas normal. Attends mes frérot là j'ai une golden et, et là je vais gagner une bronze. Mais mec en plus, moi je croyais que j'avais avoir une diamond et tout parce que pour moi, je l'avais tué Gigant. Ah ouais. Non, non non, j'ai non non non, j'ai une bronze. <rire> Non c'est la veste, t'as la veste des nuls. Ah, ok. C'est rassurant. Bon bah je vais. je vais garder mon ami par contre. Hein, euh, voilà. Du coup j'ai eu 50 tickets. Attends, je vais regarder mes récompenses. J'ai eu 12 glous Ok, les 12 glous c'est bien, les 3 glitters c'est bien. Un build euh, ouais. Un magic bin bon, ok. 100 Gum Drop, bien, bien. 5 Ginger Wheel Bears, bien. 5 Antiquets, bien. 2 Star Jelly, bien. Ouais. En vrai, les récompenses, ça va, mais j'aurais. J'ai quand même un peu trop de seuls. Ah oui, aussi, j'ai eu sur mes mon King Beetle. J'ai déjà fait mon. Battle. Mon tunnel beer hier, donc je peux pas faire. Mais par contre, mon King Beetle, ça je peux. J'ai trop la haine. Demain, je reprends les cours, on est le week-end. Panala, panala. C'était vraiment très intéressant. Alors, je suis désolée, mais j'ai eu un problème avec la musique qui va, qui va arriver dès que ça recommence. Du coup, vous aurez une musique que je chante. Euh, c'est de la merde, je sais, mais c'est pas ma faute. Bye En fait, euh, je suis belge. Du coup, j'ai une semaine, euh, enfin, j'ai les mêmes temps que vous, j'ai deux semaines que les français, tu vois. Mais, euh... On commence une semaine après, genre euh, moi mes vacances c'est du 24 au 9. Bon ça a commencer le 24, le samedi 24. Vendredi 24, je sais plus. Euh, Et euh, ça va recommencer le lundi 9. Voilà, alors que vous ça. Après je, vous, je crois. Donc ça a commencé le mercredi. Le mercredi, euh, je sais pas comment. Hein, Mickey Mickey. Mais voilà. Bon du coup, euh, comme promis, je vais faire les. Les Motherfucks, voilés de vie. Donc, euh, on va faire ça tout de suite. Hein. Je me pose juste là. Broke, enfin, non. Obey, Et je mets là. Et donc, c'est quoi que je vais changer Qu'est-ce que je vais changer J'étais en train de changer. Je vais la changer. Allez, donnez-moi une mmh. un truc de mutation. de merde. J'entends des mutation de merde. c'est ah ouais parce que, que j'appuyais sur le bouton en même temps que, que je cliquais sur un plus tu vois. Du coup, je vais bien faire là comme ça c'est pas le truc de merde. Bon allez, mythique, donnez-moi une mythique, mythique. Donnez-moi une mythique, mythique, mythique, mythique. Oui, donnez-moi une mythique, tic tic tic, donnez-moi une mythique. Donnez-moi une mythique. Donnez-moi, s'il vous plaît, une mythique, une mythique. Je voudrais une, une, une mythique, une mythique. Une table de, de ma haut. J'en ai pas besoin, on hein. est d'accord Non, non, non, non, j'en ai, ai pas besoin, tu vois. Donnez-moi une tasse de poudre de lune, une spicy, une spicy. Donnez-moi une tasse de lune précise, une précise. Donnez-moi une tasse de lune, vector, une vector. Donnez-moi une mythique, donnez-moi. Une mythique, donnez-moi, moi. moi. Don't it more, more. Do more, more. it more, more. it more, more. Don it more, more. more. En, en fait, je crois que c'est beaucoup plus bon en un parce légendaire. Qu parce même. que tu vois, j'utilise 27, 29, alors que quand je suis un petit gifted, je pas fais pas beaucoup, tu vois, genre je fais 300, 400, c'est bon, c'est pas trop rapide, et boum, j'aime pas moi j'ai besoin de ah voir ouais. la mort. Après. Ah bah je peux changer ma taille. Ah bah la du coup, euh, ouais. Oh oh. Oh oh. oh, oh bah dégage toi en vais. fait, je t'aime d'autres. Je veux accéder à la connaissance céleste. Quand je me donne des sépices de pute, ma conscience célèbre. Je veux nous langue assez sa boule sur célèbre. Plus vouloir être célèbre, être célèbre. Quand je me donne de tous les quartiers, j'arrêterai pas tant que j'ai pas l'heure sur des quartiers. Depuis tout petit, j'ai tout déclassé. L'amour est un couteau dans mon cas et je ne fais rien rien que des sons. Mes voisins perdent la raison. Il me reste l'audition. On vient de poser de la Je t'ai cogé au lycée, je veux démarrer l'audition. Je ne pas d'être célèbre si c'est supporter d'ici. C'est pas la bonne. Non, non. un peu. C'est pas la ah, hmm, bonne. Allez, c'est ça, ça devient Euh Accélérer. Quand deux sur moi sont arrivés, l'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand même dépasser l'arrivée. Je tape une sieste dans le lit de la rivière. J'aime pas quand deux sur moi sont arrivés, l'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand même dépasser l'arrivée. Je tape une oh, j'ai failli la changer. Oh, j'ai failli la changer. Oh, j'ai failli la changer. Oh, changer. Oh, changer. Spicy B. Yes, allez, qu'est-ce qu'on va changer? Est-ce que j'ai besoin de j'ai pas Non, par contre, attends, j'ai combien de? Ouais, ouais j'en ai deux. Ok, attendez, c'est dans une rage. Ok, donc ouais, j'ai tout qui n'est pas... Ben, j'ai tout qui n'est pas... Euh... Ok, d'accord. Eh ben, on va changer, là. On va changer... Voilà, la... exhausted. Juste là, tu vois, là, mais fatigué, voilà, t'as compris Je sais que t'es pas très très anglophone, mais il faut comprendre que moi si. moi aussi. à ah, Roissy... Moi aussi, du coup, ouais, c'est comme. Voici. Oui, voici. Voici. Alors, voici. Accéléré. Gifted musique Give that music, ça veut dire que je peux changer une autre yeah. musique. Musique. Musique. Débile, arrête, musique. Voilà. Les les Bon bah accélérer musique. dans le je me connu à 204 nous a vu, j'ai pas les mêmes potes donc pas la musique. Encore une musique mmh, mmh, mmh. Ça veut dire que j'ai les deux musiques. J'ai mes deux musiques giftées. Nickel, donc du coup je dois changer celle-là. Mais j'ai mes deux musiques en dictée. Du coup j'en ai plus besoin. Donc maintenant si je tombe sur une musique giftée, bah c'est de la merde. Donc maintenant j'ai plus qu'à espérer tomber sur des carpenters dictées Accélérer genre De mec quand c'était signalé pour des RT, pardon pour les pixies, si je vous fais pardon, pour la vaine sur ton sexe. Pardon mais les tu me fais de la peine, les gens ripent et sont comme Ouais, je suis pas je suis pas de RP. j'en ai pas <rires> besoin pour de ça. On est dans un viens, viens, viens, attendez, c'est pas besoin, tu vas être sur ce. je c'est Attaque 9, attaque musique, attaque 1, 2, attaque y et deux gros, on est mort, on est mort. en je c'est quoi, je vais me je vais me on va Je vais te je vais nous, on, on prend à Je target, die, die, autrement tous disent bye bye. Okay. Okay. tous à finir vos fins de mois, je vais dans la ville en RS3. dernière fois que j'ai montré mes stats, chef' plus d'une fois. Depuis ans qu'il crache sur moi, mais non pas le quart d'un livret A. je vous jouer à MC si je pourrais être votre papa. Je vais dans DM sur Insta. Ok les amis, j'ai eu une vecteur Donc c'est très pratique, euh, les vecteurs, on en a besoin de quand même beaucoup. Donc, euh, ouais, parce que les vecteurs sont quand même pratiques. Hein. On va pas se mytho, du coup me voilà avec une vecteur en plus. Bien. Et je vais changer la olivine. Oh, Au revoir. Non, je déconne, je vais changer la rascale. Mais de toute façon, je pense pas avoir plus de de mythique ou bien même, même une légendaire giftée je pense pas je pense juste que là je vais utiliser toutes mes royal jelly et j'aurai que de la merde effectivement bon bah me voilà avec que de la merde et je pense qu'on peut dire que c'est la fin de la partie 2 euh, en vrai j'ai pas fait grand chose euh, comme dans l'épisode non en vrai cet épisode je suis un peu déçu même si on a battu l'escargot le, le, et tout mais ouais je suis déçu je suis quand même déçu de cet épisode mais c'est pas grave, on s'est quand même beaucoup avancé dans la ruche, c'est très bien. Et euh... Bon, bah, est-ce qu'on peut dire... euh, ah, j'ai pas envie, hein. Mais bon... Est-ce que je le dis, les gars Au revoir